Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui rendez-vous pour un petit PWM plan with me euh, Donc je vais préparer la semaine prochaine Je vous propose un truc un peu vert alors qu'on est encore en janvier Mais euh, voilà, moi j'ai besoin de ça Alors, déjà je vais commencer par coller euh, mes autocollants kinés Donc c'est moi qui les ai fait parce que j'ai kiné deux fois par semaine Que je pourrais m'en rappeler qui vient à la maison Mais euh, mon cerveau fonctionne de telle manière que si je n'ai pas un indice visuel, je ne vais spontanément pas y penser. Donc si vous êtes comme moi, renotez euh, les choses auxquelles vous devez penser. Voilà, ça fait. Alors ça a commencé en septembre, pas sept... enfin pas l'année dernière, l'année d'avant. Donc ça fait un mois et demi que je le vois euh, euh, une à deux fois par semaine et je suis toujours incapable de m'en souvenir. Alors, autocollant fait maison. Petit bug fait maison. Alors là ça se détache, mais en bas ça se détache pas Ma silhouette qui... Euh, ma silhouette, pas ma silhouette physique et corporelle hein, euh... Ma silhouette studio, la machine de découpe Qui avait une lame euh, complètement euh, raide en même temps et Elle datait d'il y a... Ouhou voilà, euh, quelques années Elle date toujours... De... Enfin maintenant du coup je l'ai changée alors là ce que je fais c'est que euh, pour les rendez-vous kinés, comme c'est toujours euh, le, le lundi et le vendredi, euh, je note un ou deux mois à l'avance. Euh, oui, parce que. <rire> pas plus, parce que figurez-vous qu'il a le droit de prendre des vacances. Donc euh, pas plus parce qu'après, ben, des fois, on ne le fait pas, parce qu'il a sa vie en dehors de moi. Et même en dehors de ses autres patients, truc de ouf. Oui, parce que vos soignants aussi ont une vie. Incroyable. Non, je, dis ça, je dis ça un peu euh, de manière acide parce que euh, je, bah forcément je fréquente pas mal de soignants et, euh, et des fois il y a des psys qui sont engueulés par leurs patients parce qu'ils euh, qu sont en vacances ou qu'ils sont malades. quoi. <rire> euh, ouais vous, vous êtes conscient que c'est des humains. <rire> Hop, visiblement non. Voilà, et forcément j'ai un nombre impair, donc comme ça, le kiné, je suis tranquille jusque mi-février, et ce que je fais systématiquement euh, à ce moment-là, c'est le moment où j'arrête de coller mes autocollants, qui me... alors je note pas l'heure sur les sur les autocollants parce que ça j'en ai pas besoin. Euh, je sais que je suis son premier rendez-vous du matin, son, son premier de l'après, mais je, je sais que chez moi ça correspond à près 8h10, 8h20 et 14h quelque chose. Donc ça c'est bon. Mais là je vais noter, euh, noter suite. RDV Kiné. Alors je rappelle hein, que ces vidéos là, elles sont euh, soit parce que je crois que vous aimez bien ma voix et que vous vous emmerdez. Euh... <rire> Soit euh, surtout pour les personnes qui ont des problèmes d'organisation, des problèmes de structure du temps, euh, des problèmes d'organisation, des, des troubles psychiques qui font que c'est particulièrement compliqué. Donc euh, si vous faites partie des personnes qui ont la chance de fonctionner euh, normalement euh, sans avoir de besoins particuliers, bah, tant mieux pour vous, profitez-en, c'est super. Euh, mais je vous prie, voilà, si possible, ne pas vous moquer des personnes qui euh, ont plus de difficultés que vous. Quoi. Alors... Les rendez-vous kinés, c'est noté, donc là je vais pouvoir cocher cette tâche à faire. Ça, c'est pas fait. Euh, j'ai été en crise douloureuse, je le suis encore euh, toute la semaine, donc euh, j'ai très mal dormi. Je n'ai absolument pas fait la formation euh, à la théorie polyvagale que je voulais faire euh, cette semaine, donc je vais reporter à la semaine suivante. Euh, et puis ben bah, voilà, il va falloir euh, remettre les. Donc c'est pas thrombose veineuse profonde, c'est théorie polyvagale, donc c'est TPV. Ah, et, et pas TVP. C'est compliqué aussi l'ordre des lettres euh, pour moi. Oui, j'ai été bien conçue. Hein. Heureusement que je suis assez maligne pour compenser euh, beaucoup de choses. Euh, donc là aussi, je vais marquer. Euh, je vais marquer la même chose. Je, je saurai. Euh, que c'est les, les suppléments. Voilà. Et il y aura le récapitulatif. Ouais, c'est ça. C'est le replay à, à revoir euh, après. Hop. Ok. Alors, comme ça a été une semaine particulièrement euh, dure pour moi, parce que, bah, voilà, crise douloureuse, euh, problème de sommeil, euh, je me fais réveiller toutes les 10 minutes par la douleur... Euh, j'ai du mal à fonctionner hein, dans la journée euh, donc petit trouble cognitif perte de mémoire ce genre de choses difficulté de concentration c'était pas le moment euh, puis c'est même si voilà je l'accepte mieux avec le temps avec euh, bon bah c'est chacun est fait comme il est fait et puis ben bah, moi c'est je dois vivre avec la maladie ou pas vivre quoi mais il euh, y a des jours où c'est plus dur que d'autres et des semaines où c'est plus dur que d'autres comme là je sors d'une euh, d'une semaine de grosse crise je vais me mettre un petit autocollant euh, j'avais trouvé ce masking tape il est vachement sympa c'est marqué perfectly euh, imperfect alors désolé encore pour l'accent euh, anglais donc ça veut dire parfaitement imparfaite bon ouais, est ce que vous aurez le oui il est joli hein Aspect marbré avec marqué parfaitement imparfait en anglais. Et j'ai trouvé ça génial et euh, du coup je m'en remets un petit de temps en temps. Euh, T'as le droit d'être imparfaite et puis pas faire les choses euh, nickel et puis de pas euh, répondre à, à tout ce que t'avais euh, prévu. Dans l'ensemble c'est pas si mal que ça mais euh, voilà il y a tout, tout ce module de formation. Euh, j'ai pas fait et puis euh, les je voulais rechercher euh, toujours pour faire une newsletter et là faut vraiment que je me mette euh, la deadline parce qu'on est fin janvier quoi. bon après c'est pas la fin du monde si j'en fais pas hein. c'est juste un engagement par rapport à moi même que j'aurais envie de faire mais voilà c'est toujours désagréable de devoir renoncer euh, à ses projets à ses envies quoi surtout quand il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de choses auxquelles il faut renoncer bah du fait euh, du fait des problèmes de santé alors ça c'est comme je vous disais j'avais envie de verre c'est des c'est un masking tape avec c'est dans le mauvais sens <rire> c'est un masking tape avec des petites succulentes voilà on va s'en mettre un petit peu là euh, je vais prendre ma règle pour faire euh, la déchirure sur le côté ah, et ben ça a pas pris donc, je vais mettre un coup de, un coup de cutter, Une Petite lame, tiens. Hop. Alors, je l'ai eu en cadeau dans une commande. Euh, je ne vous le conseille pas, ce genre de choses. Déjà parce que ça n'arrête pas de sauter. Deuxièmement, parce que je trouve que c'est assez dangereux. Euh, c assez... Ben, voilà. Alors, ça ne coupe pas toujours très bien à cause de la lame. Euh, la, la sécurité n'est pas très efficace. Donc euh, voilà, de temps en temps je le, je le sors parce que euh, ça prend moins de place qu'un qu gros cutter, mais euh, grosso, voilà. Voilà. grosso modo je ne vous conseille pas ce genre, jour... ah, oui puis en plus c'est pas, pas ergonomique pour un sou, je, je vois rien du tout à ce que je suis en train de faire, c'est génial, voilà, donc c'est bien, je suis contente, j'ai essayé, on me l'avait foutu dans une commande mais euh, c'est pas super. Donc voilà, un petit peu de plantes, de, plante, de succulentes, pré... un, un jour j'arriverai à attraper hein, les choses sans tout foutre par terre, ou euh, les faire sauter. J'ai mis quelques petites décorations, j'étais sûre d'avoir pris une, une plante en plus, que j'ai perdue du coup. Euh, je voulais me rappeler aussi euh, voilà, que si je faisais cette, euh, cette formation supplémentaire, c'est parce que j'en ai envie, je suis pas obligée, euh, et c'est parce que j'adore compléter mes outils. Pour moi, c'est très important de me maintenir à jour euh, au niveau professionnel, euh, quand je fais mes vidéos créa et tout ça. Euh, c'est très freestyle, il y a plein de trucs qui déconnent et tout. Euh, mais au niveau pro, euh, mise à part que je dis au moins autour de gros mots, euh, je suis pas du tout dans le même mood, j'utilise beaucoup l'humour et ce genre de choses, mais euh, je suis beaucoup... Plus exigeante avec moi-même, je suis très... Je passe de pas du tout à très exigeante avec moi-même, on va dire. Euh... Et du coup, pour moi, c'est important, la... la formation continue, se maintenir à jour. Euh... Euh... Parfois, oui, il faut aussi changer, parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, bah, mon domaine, c'est la psychologie, euh... que certaines choses qu'on qu qu croyait, qu'on prenait pour acquises, euh... sont avérées euh... fausses. <rire> Euh, C'est assez dur, hein, parce qu'en psycho, on a vécu euh, une terrible crise de la réplicabilité. Euh, ça veut dire qu'en gros, euh, 70 à 80% de nos études euh, de psycho étaient bonnes à foutre à la poubelle. Quand je parle des études, je ne parle pas de la formation, là on peut monter à 95% vis-à-vis, -vis, voire plus. Euh, mais des études, des articles, des articles scientifiques et tout ça parce qu'il bah, y a eu des mauvais traitements de, de, de, des infos, euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bidonnage Donc, euh, ben bah voilà, venant d'un un univers comme ça, chose qui ne se dit pas, tout le monde va vous dire qu'ils ont la meilleure méthode, que c'est fiable, que machin, que c'est scientifique, et puis en fait, bah pff, non non, il faut, faut se tenir à jour, faut modifier, euh, il faut accepter de changer son avis, de changer sa manière de voir les choses. Euh, et c'est pas du tout aussi évident que ça. Quoi. Et il euh, y a plusieurs euh, domaines plus ou moins scientifiques qui ont été concernés, mais euh, les, les sciences humaines ont été euh, très très touchées, avec euh, notamment le, la psycho et la médecine également. Alors là pour le coup en termes de bidonnage. Mais euh, si le sujet vous intéresse, moi je l'ai trouvé vraiment euh, très passionnant, c'était, euh, je ne sais plus quand ça a commencé, euh, les années 2000 ou un truc comme ça. Mais euh, vous pouvez regarder, je, je crois qu'il y a un article euh, Wikipédia qui est, qui est, enfin, aux dernières nouvelles, la dernière fois que je l'ai consulté, qui était vraiment bien foutu sur la crise euh, de la réplicabilité, euh, ou crise de la réplication, je ne sais plus comment il l'appelle. Euh, dans, ce, dans, ce, dans cet article qui est très bien fait et donc voilà c'est important de se tenir à jour de continuer les formations et ça implique du boulot du boulot où non seulement on n'est pas payé mais en plus nous on paye <rire> la logique voilà, au point de vue déco j'aime bien ce que je vais faire c'est pareil rebloquer euh, des temps et le, le faire visuellement euh, pour ne pas avoir euh, je me dis tiens si je ne vais pas prendre ce vert là je vais prendre un vert un peu plus flashy euh, un peu plus un peu plus ouais allez un peu plus vert un ton c'est moins vert, euh, vert doux vert bleuté et je vais vraiment noter euh, là euh, que je dédie ce temps à la formation voilà sachant que avec la douleur avec la fatigue et tout ça euh, mes capacités de concentration sont bien moindres qu'avant j'espère récupérer d'ailleurs un jour mais pour l'instant je suis pas en état c'est pour ça que j'ai arrêté de bosser parce que je, je refuse de faire du mauvais boulot <rire> donc voilà bloquer le, le temps ça, ça aide euh, si je le mets à cet endroit là c'est parce que je suis beaucoup plus performante le matin. Donc je sais que ça, ça indique à peu près euh, aller deux heures dans la matinée euh, pour euh, vraiment dédier à ça. Il y a de fortes chances que euh, je fasse qu'une heure parce que, euh, parce que je vois bien que euh, mon cerveau, au bout d'une heure, il commence à envoyer chier. Et que voilà, bon, bah, c'est la vie. <rire> Euh, J'ai une conférence, un webinaire à suivre à 17h le soir, le lundi. Alors, je vais le mettre comme ça. Et ça, me, ça va me bloquer le premier indicateur, ce qui n'est pas un problème. Euh, donc c'est un webinaire à 17h sur Zoom. C'est un webinaire qui m'intéresse particulièrement parce que je suis concernée à titre professionnel et personnel. C'est sur les syndromes hypermobiles, dont l'élève dans l'os hypermobile, euh... puis les conséquences euh, psychologiques liées euh... à yeah, ça. Donc je sais par exemple qu'il y a plus de personnes autistes, il y a plus de vachement euh, bon, dyspraxique, hein, tout ma chaîne aussi. Hein. Euh, et je pense qu'il doit y avoir aussi des rapports un peu particuliers à l'angoisse et à l'anxiété, euh, puisque après, ça, moi ça me pose vraiment question sur... Euh... Quand le monde est réellement dangereux pour soi, parce qu'on a des grandes fragilités, et qu'on se blesse de manière complètement anormale, euh, est-ce qu'on peut vraiment accompagner les personnes comme des personnes qui sont euh, saines physiquement, et pour qui les craintes sont, sont démesurées en fait euh, enfin, mes, mes dernières entorses, euh, c'était en marchant, euh, tout simplement. Euh, avant que j'ai eu 10 ans, je m'étais déjà, déjà fait une douzaine d'entorses à chaque cheville, donc euh, pour moi ça questionne beaucoup euh, ce, ce rapport à l'environnement. Euh, quand on a justement un, un corps qui fonctionne euh, de manière anormale, puisque notre norme à nous n'est pas la norme générale. Donc on ne peut pas reprendre les mêmes recettes, <rire> c'est vraiment le, le cœur aussi de ma chaîne. C'est euh, c'est pas logique de mettre la même recette pour tout le monde, alors qu'on est tous différents et différentes. Quoi. Donc voilà euh, là j'ai une copine qui risque de passer l'après-midi donc euh, je vais mettre euh, je sais pas, je vais mettre un petit truc un zigzag par exemple euh, pour euh, avoir un indice visuel encore une fois euh, de oh il y, y a un truc, pense à quelque chose là, il y a un bidule, <coughs> mais c'est pas encore confirmé, j'ai noté en haut pourquoi. Euh, également je vais noter euh, juste, non ça je ne vais pas mettre de couleur, euh, je vais noter que mon mari est pas là. C'est-à-dire que du coup, ça a comme conséquence euh, très concrète. Euh, il faut que je prévoie ma journée de manière à ne pas me, me, me crever complètement, puisque je ne pourrais pas demander d'aide euh, physique à quelqu'un. Et puis à midi, je peux manger quand je veux. Enfin, C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt faim à 11h et j'attends midi et demi pour lui. Mais si est pour là, je mange à 11h au lieu de midi. <rire> voilà. C'est là aussi que je note les anniversaires, etc., etc. Alors là, je vais à mon petit post-it ici qui me dit, euh, samedi prochain, je déménagerai sûrement les, les vidéos euh, du samedi au mercredi, parce que ça me, me saoulait dans le week-end. Samedi prochain, je vais faire une vidéo sur euh, bilan du mois et la préparation du mois suivant. Plus le dimanche, le plan with me. Je ne suis toujours pas habituée. c'est pas fait. Je regarde sur ma ligne de la semaine prochaine. Oui, c'est bien cette semaine-là. Il n'y a pas de petite case pas, pas coché. Enfin, souffle de là Et les deux-là ont été reportés. C'est bon. Voilà. Donc, j'ai décoré. Ça, c'est en sens. <rire> c'est juste pour euh... parce que j'aime bien. Ce n'est pas du tout utilitaire. Euh, J'ai planifié euh, ces trucs-là, ce rendez-vous, celui-là c'est pas sûr, les deux kinés, les choses à faire euh, générales euh, et à une date précise, il n'y aura plus qu'à. Pas oublier, euh, même si vous n'avez pas un agenda comme ça, ou si vous le faites euh, de tête et non pas à l'écrit, pensez essayer de retrouver les bons moments que vous avez passés dans la semaine, ça aide énormément à mieux vivre les choses, et, euh, et à se sentir euh, un peu plus satisfait euh, dans sa vie et tout ça. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne semaine, et puis euh, bah, bon week-end en attendant déjà. Bye